Nous voici donc rendus à la dernière vidéo des tutoriels ou des vidéos Alors, pour commencer, on va apprendre donc comment passer des blocs de pictogrammes aller au bloc texte. Si vous êtes au pré-scolaire ou avec des élèves non-lecteurs, je vous suggère de rester avec les pictogrammes. Si vous êtes au premier ou au deuxième cycle et que vos élèves savants, je vous invite à passer au bloc de texte. Alors, voici ce que ça donne. Premièrement, si on veut faire cet essai on va nous demander de brancher le moteur dans le port A. Et on voit donc les blocs. Donc, le bloc toujours jaune pour le départ, les blocs bleus associés au mouvement. Alors, on voit bien ici que c'est le moteur A. On aurait pu faire défiler pour choisir le moteur B. Et on peut donc faire le test. On peut soit appuyer sur la flèche du bloc jaune ou en bas directement pour jouer. Et on va voir que notre programme fonctionne, donc il tourne. Il devrait s'arrêter en appuyant sur le carré rouge, donc stop, puisqu'on n'a pas mis de bloc d'arrêt autrement. Si je poursuis à la dernière étape, on nous invite donc à changer les valeurs pour voir ce qui arrive. Alors je vous laisse expérimenter et découvrir de nombreux blocs liés aux différents éléments. Alors bonne expérimentation!